Les bots Discord sont trop lents pour annoncer tes lives Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Je vais donc te montrer comment t'y prendre. Pour commencer, rentre-toi dans l'interface de Script Manager et dans le script Multi-action, après l'avoir activé. N'oublie pas d'aller voir le tutoriel concernant OBS Studio si ce n'est pas déjà fait. Tu peux télécharger l'action que l'on va utiliser dans ce tutoriel directement depuis la description et l'importer ensuite dans le logiciel. On va voir ensemble à quoi sert chaque bloc mais tu peux consulter l'aide pour chacun d'eux en cliquant sur l'icône « i » au survol du titre d'un bloc. Les blocs se lisent de gauche à droite, comme le sens de lecture d'un texte. Donc, on commence par le bloc vert, qui a sa première connexion sur la droite. Streaming d'OBS Studio va réagir à l'appui sur le bouton « Commencer le stream », mais peut aussi le faire à l'arrêt du stream si tu le souhaites. Une fois actionné par l'appui sur le bouton, la connexion est sollicitée, ce qui nous fait aller au bloc suivant. Sache qu'il est tout à fait possible de relier plusieurs blocs par note de connexion. Info récupère notamment le titre et la catégorie actuelle de la chaîne, donc pense à modifier tes informations avant de lancer le live. Ce bloc peut aussi être utilisé pour connaître l'image de la catégorie de ton stream, et c'est justement ce que l'on va faire ici. Le champ de saisie channel demande la chaîne Twitch pour laquelle récupérer ces informations. Mais en laissant ce champ vide, ce sera directement ta chaîne. Les blocs suivants sont un peu techniques, donc je vais t'expliquer rapidement. Mais n'hésite pas à consulter l'aide du bloc. Variable replace, crée ou modifie une variable, ce qui est pratique dans notre cas. Twitch renvoie le lien de l'image contenant le texte écrit dans le champ search que l'on va remplacer par le texte dans replace et tout ça va être stocké dans la variable qui porte le nom écrit dans variable_name. Si j'ai choisi ce nom, c'est justement parce que le dernier bloc en a besoin, mais je reviendrai dessus après. On fait la même chose avec le bloc suivant et on a donc précisé dans l'adresse de l'image de la catégorie les dimensions que l'on souhaite. Et enfin, le dernier bloc va publier notre annonce sur Discord dans un cadre particulier comme les annonces que ton bot envoie actuellement. Le titre et le texte en haut du bloc affiché dans Discord, tandis que l'URL permettra de rediriger la personne qui clique dessus. Ici, la chaîne Twitch. Thumbnail est la miniature dans le coin supérieur droit. C'est là que l'on va mettre l'image de la catégorie. Et ça, grâce au bloc précédent. Big Image concerne la grande image qui représente en général une capture de ton live. Mais cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Tu peux y mettre une image représentant ta chaîne. Mais tu peux aussi laisser le champ vide si tu n'en veux pas. Webhook est un lien spécial et privé à créer depuis les réglages de ton salon d'annonce Discord. De ce fait, le message sera reconnu comme venant d'un bot avec l'image de profil et le nom que tu auras choisi à l'avance. Le texte dans « Message » est écrit avant le bloc et est en général utilisé par les notifications sur smartphone. « Inline 1 » et « 2 » sont les colonnes que tu peux apercevoir sur cette annonce. C'est tout à fait facultatif, à toi de voir ce que tu veux. Les variables utilisées sont globales. Tu peux bien entendu utiliser les variables envoyées par le bloc « Info » puisque tout ça circule par les connexions. Si tu veux faire un essai de publication sans passer en live, clique sur la petite flèche du bloc Streaming et clique sur Test. Tu ne seras donc plus jamais contraint d'attendre l'annonce de ton bot. Et je te retrouve dans un prochain tutoriel pour en apprendre plus sur Script Manager.